up nigga, tell me why you wanna talk nigga, talk nigga, are you tryna make me more nigga, more nigga, I've been plotting for more nigga, more nigga, I'm just tryna get up nigga, up nigga, tell me why you wanna talk nigga, talk nigga, are you tryna make me more nigga, more nigga, all these bitches wanna fuck nigga, fuck nigga, tell me- Ah! Gang members, how the fuck? Up? It's your nigga who makes you in me to fuck it, y'all not a goddamn deal man, Hello hey members man All right. look man, look man without wasting time this is old rap versus new rap featuring mr v john rashid maski freddy gladi annie rally i don't know what this is actually i don't know if i reacted to this before the one i reacted to was was mr v's i'm not sure if i reacted to this before but hey we're gonna check it out regardless though if i reacted to it then you guys are not gonna see it if i'm not it's gonna be out but i don't know like i sent this in the comments and it seemed interesting but let's check it out <laughs> They're like, old school rap. Il tue le rap à coup de moi, je les valeurs de notre art sont pillées par les noeuds, j'ai la rage. Rappelle-toi de nous à leur âge, nos textes foudroyés et comme le rage, sache que le hip-hop renaîtra de ses cendres. On ne laissera pas une bande de petits qu'on le dessine qui parle de fesses, de thunes, de janvier à décembre. Il tire complètement à côté pendant que nous on fait des salles. Ok. Arrête un peu de dire que le rap c'était mieux avant, gros. <laughs> This is Jew <laughs> I'm dead. Bro. This is sad <laughs> man. This is really how the new school rap sounds. <laughs> I'm dead. C'est coup wow. de froid qui ça La vérité, vous méritez pas de compter comme nos héritiers Nous irriter, c'est ce que vous faites avec ah. ce manque de sincérité Sincérité, ça Rapping, rapping, everyday Je coupe, découpe, coup de coup dans toute sincérité Attends, me tacle, tape les tympans, telle une matraque pas de tact, Jacques chaque dit a 10, jacte ma contre-attaque Tac, tac, c'est le bruit de mon arme énorme Et mon âme, ramène nous, man Époque des bonhommes, comme Vador et Sarouman Oh! Ça sert rien Dead as fuck. <laughs> <laughs> I'm dead. This PNL, I'm guessing. This PNL, huh? Alala. <laughs> De pour sans haiseux d'amour, font les durs, font les forts, mais je Babylone dans le décor, Et combien d'entre eux ont vraiment connu la rue Dans le prince de Bel Air, je ils sont les That was, this was 2019? Yeah. Wait. <laughs> Let me catch my breath. that was fire. This is a beautiful, amazing, funny-ass video. Clic, clic, ta mère dans un clic, clic! Je m'en pique-nique! tu es un pigme! Mais Dimitri, ça va pas? Ah ah les mamans des gens comme ça? Non, mais c'est la musique, c'est Musique ou pas musique? Je m'en fiche! Les mamans, ça se respecte! Là, on se la ferme là quand il y a sa mère! <rire> on t'entends plus, hein! Loser va! Romald, Maman? Tu ah trouves ça drôle d'insulter les gens qui respectent leur mère? Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait. Romuald, tu te tais. Respecter les mères, c'est très important. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qui m'a pris. Dit comme ça, c'est peut-être le truc d'ailleurs sur lequel on est tous d'accord. Ouais, Respecter vrai. les mamans, c'est important. Une maman. But this is the only kind of music that has been constant since those days till to now. Those people that sing in groups, they still do all the choreography and all that shit. Like, this is so true. That looks like the dude that goes around doing the, uh, what's it called? Yes, it's him, and it's Rally. That's the dude that does the, uh, Ill servants rapper. Like, I'm very sure it's him. This dude right here. But that's fire, man. This video was funny as fuck. Everything about this video was 10 out of 10. Was, mm. Like, these videos they make, they do it to the core. Like, you know, it's really intense. Like, that's fire. Like, they really put work and you take like everything they do in the video is just on point like i don't know how to explain it it's just they should show this on tv and not just for youtube i was fired big time for real now So love you guys so much and i'll see you in the next video take stay sexy stay safe stay, stay, stay. Okay. let's get it okay. ah. <laughs> subscribe you know subscribe okay.